Thomas, Aïd Mabrouk Thomas Aïd Mabrouk à tout le monde Aïd Mabrouk à tout le monde Bon, bah tu fais quand ce joli jour de Aïd Non, non, non, non, monsieur, c'est ta chaise. Non, c'est ma chaise. La voici ta chaise. Monsieur, je ne vais pas te piquer ton trône. Laisse-moi prendre la chaise austère. Alors, ça va bien Bien, et toi okay, bien. Je vois, regardez, et c'est ça l'avantage du fond blanc qu'il a Thomas dans ses photos. Je vois derrière... De la création! L'envers oh ouais. des shootings de Thomas. Raconte-moi tout ça parce que franchement ça a, ça a tenu un petit peu casse-gueule, etc. Mais. En fait, c'est le carton de la télé que j'ai reçu. Je me suis, suis dit putain, t'as. Et je lui jeter tout de suite. Faut que moi je l'utilise pour faire une petite D.A. Ça, ça là, c'est du carton télé. Carton de cette télé que je vous avais montré lors de la vidéo d'avant. Non, mais ouais, j'ai fait ça du coup. C'est pour un shooting pour courir. Pour courir? pour les... le compte Instagram, ça arrivera d'ici à... quelques temps. Ouais, bah monsieur. c'est je vois qu'on qu travaille, qu'on bosse là, ici. La pépée, pas encore sortie, donc pas là, mais on en avait parlé dans une autre vidéo et aujourd'hui on est là pour autre chose. Nous sommes là pour un relooking. Ouais. Quel est le relooking que je veux Quelles sont les choses que nous allons faire aujourd'hui J'ai déjà des idées, mais au moins, tu vois, c'est bien parce que faut qu'on se mette dessus. Après 6 ans de chaîne YouTube avec le même prénom, le même nom, la même PP, j'aimerais bien en changer. Tout va disparaître. Ça y est, tout est... va changer, tout. Et c'est le grand jour aujourd'hui. On va s'occuper de changer tout ça. Exactement. Donc en fait. Si vous voulez. Zach Nani, c'est mon pseudo euh, ancestral. Bon, bref, j'ai déjà raconté l'histoire de pseudo, mais à la regarde on s'en bat les couilles. Et euh, ma pépé c'est un petit logo fait par Season, Season Art, Seize, le mec qui fait des, euh, des petits vêtements euh, que vous connaissez certainement. Donc, il m'a fait ce, ce logo il y a plus de 8 ans. Il y a 8 ans, dis-toi que quand j'étais sponsorisé par Burn, mes premières manettes elles avaient mon logo dessus, t'es trop content, j'étais oh pète sa mère. J'ai remarqué que le N du logo, et eh ben quand tu le mettais sur le côté ça faisait un Z, je l'ai remarqué il y a 2 ans. Et tu crois qu'il avait fait exprès ou pas Oui. Ouais. Mais est-ce que moi, Pourquoi à ton avis, j'ai mis 7 ans à le comprendre T'as jamais essayé de faire ça ouais, non, mais je laisse, euh, des fois, à des moments, <rire> il y a de l'eau dans le crâne. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que de temps en temps, tu vois, pour donner un petit coup de lifting à ma chaîne, ce serait peut-être agréable de lui donner une nouvelle euh, DA, une nouvelle direction artistique, changer un petit peu l'APP peut-être le nom ouais. et que ça corresponde avec les contenus que je fais maintenant, mais que j'ai aussi envie de faire à l'avenir. Et c'est là où je suis peut-être un poil compliqué. Contenu plus euh, lifestyle. Exact. Enfin, alors c'est pas forcément plus lifestyle, non mais le je. Gaming, toujours un peu gaming, mais plus dans le dans le réel. Ouais, ouais. En fait, c'est un mix de ça. En gros, comme vous voyez sur ma chaîne ces derniers temps, il y a beaucoup, bah, regarde, des locales, donc où je vous raconte, bah, on je vous montre le quotidien du local, tout ce qu'on fait ici, etc., etc. J'ai également fait des vlogs, donc ça c'est plutôt pas mal, mais ça j'en faisais déjà avant. Ensuite, Z Story, donc ça par exemple c'est des, des bah où je vous raconte des histoires. C'est pas du gaming directement, même si ça peut y être connecté. T'as vu mon dernier épisode ou pas Non, Sur Face j'ai pas eu le temps, mais j'ai vu que la mini, mais euh, avec, ta, avec ta pépée comme ça, là. pas les vidéos, putain Comme ça, elle a fait la mini, la pépée, là. En ce moment, je fais moins de gaming, mais forcément, quand un Call of Duty sortira, etc., je me mettrai un peu dessus. Mais à l'avenir, voilà, sera moins gaming, mais il y en aura toujours, tu vois. Et à côté de ça, il y a toujours des trucs un peu plus historiques qui peuvent être plus ou moins reliés au jeu. J'aimerais bien un bail où, dans l'idée, ce soit plus forcément un logo, mais plutôt Ma tête, tu ouais. vois, avec peut-être un fond qui peut correspondre à quelque chose de sympathique, que ce soit un fond euh, pas forcément décor, mais plutôt couleur, tu ouais. vois. J'ai fait là euh, dernièrement une création pour les écouteurs Bauer and Wilkins. Bauer and Wilkins. Mm -hmm. Je fais tout un carrousel et la première photo de mon compte, de mon, photo, mon post Instagram, c'est moi shooté ici. Avec un fond blanc et j'avais un t-shirt blanc. Tout un t-shirt blanc, donc c'est nickel. Et en gros, j'ai fait une retouche, celle-ci, ouais. qui fait en sorte que tu vois, j'ai juste le cou, le col et on voit pas les épaules. Et donc, du coup, ça flotte bien. Au niveau de la photo, ça, ça dérange pas trop. Euh, parce que quand tu coupes les épaules, ça fait un peu bizarre. Il faut, ouais. il faut faire attention. Et là, du coup, j'ai fait en sorte de faire dispara disparaître les épaules que le cou avec des colliers, histoire, bon, ça, ça, ça, ça un petit gris en plus. Du coup, je peux mettre plein de couleurs différentes. Et donc, du coup, tu toi, tu peux changer au fur et à mesure. Si tu veux mettre du bleu, du rouge, du jaune, je t'en fais plusieurs. Et euh, ça peut être une ça peut être une création graphique, ça peut donner un peu de couleur ouais, avec ta tête, tu vois. Carrément. Là, je vois que t'as la barbe et tout, ça peut être sympa, ça prend un contraste noir. Non, mais vraiment, on est trop, ça prend un contraste ah, noir. Toi, toi. Tu vois, on pourra te transformer tout en bleu, tout en rouge, voir plusieurs des couleurs différentes. Non, c'est bien. Ça hein. être, voilà, c'est un truc que j'ai fait hier. Ça pourrait être intéressant vis-à-vis euh, -vis de ce que tu me dis. Toi. Moi, à l'heure actuelle, tu vois, en regardant un petit peu ce qui se faisait, tu vois, même parmi les gens que je regardais, les gens qui racontent des histoires, qui font, tu vois, des vidéos qui peuvent un peu euh, être dans les thèmes de ce que je fais. Il peut y avoir un, un Skyrose, tu vois, qui a sa tête, alors que lui, il est full gaming comme ça. Ouais. Ouais. Tu vois, un peu des couleurs avec sa tête, mais il n'y a pas que. Il y a des vidéos, enfin des photos un peu plus portraits. Par exemple, regarde Willou, c'est sa tête sur une sorte de petit ouais. montage où il est au costard. Regarde Squeezie, moi j'ai trouvé ça marrant. C'est pas lui, mais en fait, c'est une sorte de truc ouais, ouais, ouais, sur ouais. un fond. En fait, il faut savoir que la PP ça fait très petit au final. Il ne faut pas avoir beaucoup, beaucoup d'éléments, mmh. tu vois. Mmh. C'est un truc où vraiment il faut que ça tape direct. Il faut directement qu'on ait une info. Ce qui pourrait être intéressant également, un truc qui me en fait rire, ça c'est les, euh, les dessins de caricature de ta gueule que tu mettais sur Twitter. <rire> <rire> ah, Honnêtement. Me dis pas que tu penses au dessin où j'ai... des C'est genre le repère un peu, c'est genre tout vraiment en noir, contrasté <rire> sur du blanc. Et ça peut être trop drôle parce que vraiment, moi ça fait. Ah, ça, veux veux que que je... Regardez la photo Toi tu vois je me foute là ça, image, a vu, <rire> En fait si tu veux a, Parmi les personnes qui racontent un peu des histoires aussi Tu vois il y a par exemple Charlie de la revue des mondes, Du monde ouais. tu vois, où c'est par exemple une photo d'elle En face ouais. Hugo Décrypte tu vois lui c'est un peu plus ouais. De l'actu etc Mais je préfère, tu Sa vois, tête le, sur le un decrypt Ça tire plus l'œil il y a une couleur derrière tu vois c'est plus intéressant Après moi j'ai que du fond blanc Il faut juste voir des couleurs si je peux après mettre De la couleur derrière sans trop faire effet détouré Ouais sans trop que ça fasse détouré dégueulasse Mais voilà du coup moi je pense une petite photo, un fond qui aille avec et qui colle avec ce que j'ai dit donc du contenu un peu plus IRL mais qui colle quand même un peu gaming ouais. etc Franchement là ce que tu m'as montré là sur ça j'aime bien même mmh. le petit effet Attends après du coup niveau bah, euh, de habillage YouTube, background YouTube Là pour l'instant j'ai un truc c'est euh, classique mais je, ça se change Ouais c'est vrai que je vais la changer celle -là. Je pense qu'on va le changer Je vais la changer <rire> Elle est bien ouais. hein, mais je vais, ouais. la je vais la changer Tu vois limite genre, ma chaîne j'ai envie de l'appeler juste Zach en majuscule tu vois ouais. comme ça Zach ouais. Ça, ça renie pas le Zach Nani, parce que mes autres réseaux s'appelleraient ouais, quand même Zach Nani, mais juste Zach. Tu vois, ouais. ça, ça, je trouve ça marque le ouais, changement. Quand j'avais dit ça, j'ai eu des mecs qui m'ont dit Ah, mais Zach Nani, je sais pas ce que ça représente, et tout, mon gars, l'ancienne, ouais, et, et tout. Moi, je là. Fnac, da... ouais, fnac et compagnie, ouais, le, le, le bail époque 2019, tu vois. Mais ouais, je pense changer, c'est à faire. C'est à faire. On va passer à la photo Allez, c'est parti. regardez moi comme il est beau gosse. Aïe aïe aïe Oh la barbatrou <rire> <rire> Oh la beba. <rire> T'as un petit poil blanc là, perdu. Oh mais ouais Oh de ouf Mais attends, on le voit même comme ça là oh ah, Attends. Attends, attends, attends, j'espère qu'il y a la magie de l'éditing, non Y'a rien. Oh quel frère. Oh okay, quel frère. Oh quel frère Oh là là. Aïe aïe aïe aïe aïe. Ça c'est du créateur. Ça Ça, c'est l'effet noir et blanc, le même que celui-ci. Ouais. Pourquoi quoi c'est quoi cool, aussi c'est joli. Franchement j'aime bien les deux. Ouais les deux Mais sont bons. t'as cool. pris des belles photos, vraiment tant mieux mec. En deux, deux hein dans l'idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux propages différentes. Une, comme j'ai pu faire pour mon post Instagram, celui-ci, donc sans l'effet euh, flouté, un flou directionné, on appelle ça. Et un truc simplement avec euh, de la couleur pour se rendre compte du coup ce que ça peut donner. Et l'idée, c'est que vraiment ici, vous voyez, cette photo-là, j'ai fait disparaître les épaules. J'ai quelques colliers en plus, donc forcément, ça fait quelques petits gris, ça rend bien. Mais là, Zach, même si on n'en a pas, c'est pas forcément un, un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder la couleur et je vais faire disparaître les épaules pour que la tête flotte un petit peu au niveau de, de la photo. Et un effet noir et blanc comme j'ai pu faire ici Donc je vais en mettre deux Et sur l'effet noir et blanc ce que je vais rajouter c'est que je vais mettre de la couleur Pour avoir un effet différent qui puisse le changer à sa guise Rien que là c'est très très carré Je vais faire disparaître le, le dessin Mais c'est très très très très beau Faut Que je joue un petit peu avec les courbes Là j'ai ces courbe là et Du coup je joue avec Là je vais faire en sorte de travailler la courbe pour que le blanc du fond se rapproche au maximum du blanc de son t-shirt. Et là on est plutôt pas mal, on voit quasiment pas la délimitation. Ça régale. Vous la sensation du pain chaud qui sort du four. Là, je crois que le four a chauffé ici. Bon, je crois que Thomas a des propas à nous montrer. J'ai fait quelques petites, euh, quelques petites photos. Il y en a j'ai Bien celle-là. C'est joli. Là, j'ai capté, tu vois, le moment où tu rigoles, mais c'est naturel. Ouais, c'est ce que tu me je disais. C'est ce dire, que on tu me parler, disais. Et j'ai aussi à prendre le moment où c'est pas forcé, c'est pas au début du sourire, c'est au milieu, et c'est naturel. Tu vois, c'est pas forcé. Ouais. Ça passe bien. J'ai la version à chaque fois, version noir et blanc. Ok. Donc là, c'est la version couleur classique. Classique. Là, j'ai mis une couleur, tu vois. C'est la version couleur Preuve. avec le fond, tu vois, où tu vois pas le, tu vois pas du coup les épaules. D'accord. Donc moi j'aime bien, je trouve que ça flotte bien. Après on peut faire en noir plus foncé, pas de bleu ou rouge, plusieurs couleurs. Bien sûr. Juste pour avoir une couleur bleue vu que ça, ça colle bien à ton image bleue, je trouve. Elle est propre. Hein. Sourire classique, bien bien net. Vraiment, on zoom, c'est parfaitement net. Là tu as vu, je t'ai pris dans le mouvement, t'es un peu fou, mais pour la photo ça se ouais, dérange ouais, pas ouais, du tout. Ouais, c'est rien, c'est rien. Mais là, voilà. Ensuite, en noir et blanc. Ça, ci j'aime beaucoup aussi. Ah oh, une celle-là. Vraiment elle est cool tu vois Et tu vois c'est simplement le fait de monter un peu la tête ah, Ça a maigri tout Ça fait vraiment une belle tête bien propre C'est pour ça qu'il y a un peu de côté Où tu lèves un peu le menton Et je crois que c'est la dernière Il fallait que la fasse <rire> ah, <rire> ah, En fait moi ce qui fume dans ce dessin C'est que le mec sur le côté on dirait qu'il a mis des raquettes de ping-pong Tu vois <rire> je suis là mais qu'est-ce que tu rends Qu'est-ce que tu joues Non je sais même honnêtement, celle-ci Même pour Twitter ou quoi tu vois Elle me fait rire celle-ci voilà Mais honnêtement moi Sachi j'aime beaucoup l'aspect, la tête, après tu vois on peut le mettre en couleur ou pas. Tu sais qu'elle me plaît énormément. Moi j'aime beaucoup. Tu peux l'avoir en couleur Je me demande si en couleur je préfère pas. Après je peux faire les deux hein mais. Toi t'en penses quoi Donne qu ton avis à toi. En couleur, juste, moi j'aime bien l'effet du comme ça pour que ouais. ça flotte. Ouais. Et juste après, en couleur. Je trouve que quand tu retires le, les épaules, ça fait un peu euh, tête qui vole. Ouais. Mais après, je peux, te faire, je peux te faire les deux. Non, euh... mais je vois, je vois. Tu sais que j'hésite, tu sais que, que le sourire aussi. De la frappe, hein. Le sourire, vraiment, même pour du, du, du média, pour du Twitter et tout, je trouve que le sourire va, va très très bien. Ouais, c'est top. C'est accrocheur. Ouais, Celle-là? Elle me parle, même, même, même euh... sans les épaules et en aurait rêve, elle me parle. Même pour du background YouTube, tu vois, est-ce que j'ai euh, des anciens backgrounds Juste pour tester pour voir un peu ça. Ah, ça parce que Très très ouais. chaud. 2000 degrés. <rire> tu vois, comme ça, même coupé. Oh. Oh. Moi, je trouve ça plus parlant d'avoir un truc plus gros comme ça. Ouais. Que juste toi qui flotte au milieu, euh, les ouais, bras non, croisés, là, tu vois. Là, regardez les mecs, ça, ça, ça peut faire la base de la bannière YouTube. Et effectivement, avec euh, écrit Zach à côté, tu vois, comme sur euh, ma chaîne Twitch. Je me dis, ça peut être pas mal, tu vois. Ah, oh, ça tue ça, mais... Oh, ça tue sa mère, gros. Oh. Regardez ça. Ah, moi je valide. Moi je valide. Tu vois, c'est plus parlant, ça fait plus propre. Après, moi je suis dans un style très à à chaque fois, j'aime beaucoup le blanc, le noir comme ça. Je J'aime pas trop mettre trop de fioritures, Mais ça veut que. Ah, c'est propre de ouf. Ah, bon avec la bannière là, j'ai envie de la prendre. Hein. <rire> Juste voir. Je pense qu'elle peut être très beau également comme ça. Mais... Ouais, vas -y, vas -y. Genre, euh, l'autre photo, on la garde pour la pépée. Et celle-là, on la prend pour la bannière. Ouais, tu vois. C'est... En fait, tu vois, juste là, ça donne le sourire, Pépé donne le sourire, t'as envie de regarder les vidéos, tu vois. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Si on se pose pour réfléchir, voilà, là, je travaille dans une agence. <rire> Et on, dirait... on dirait un truc d'agence, euh, du jaune sur du noir, c'est de l'agence. Ça, c'est les agences. Ça. Agence, euh, voilà, voilà. Et les agences, elles te facturent ça... Euh... <rire> ça Alors, ça fera 20, euh... 20 000 euros. 20 000 euros, ouais. Ouais, 20 000 euros, ça. Ici si on a fait ça en 5 minutes en slip. <rire> non c'est propre. là notre joke c'est à quoi ça fait 45 minutes qu'on a commencé. Max Max, 45 minutes qu'on a commencé ça fera quand même 2000 balles par contre. Ah oh, oui non mais ça pas de soucis on s'arrangera. <rire> <rire> Comme ah, on peut le tour, voilà, tu Contactez-le ah, sur Insta. Bien. Moi, j'aime bien la bannière, j'aime bien les photos, je vais faire le choix final. Là comme ça, je trouve ça tue sa mère. Et en PP euh, je peux revoir les différentes trucs de PP vite fait. Ouais, ça ça me parle si ça. Ah, si celle-là ça me parle. Ça me parle vraiment, hein. On va peaufiner, on va partir sur ça. <musique> Nous y sommes les amis, c'est le D-Day. J'ai du coup fait refaire la, la, la bannière que Thomas m'avait conceptualisé. Et j'ai même choisi la PP. Et je suis fier aujourd'hui d'effectuer les modifications juste avant la sortie de cette vidéo. Cette vidéo sera la première avec euh, la, la, la nouvelle identité. C'était difficile, j'ai fait mes choix. J'avais euh, le choix entre ça, franchement, tu vois, entre cette photo qui est absolument excellente. Et euh, celle-ci qui est aussi euh, très très cool. Mais vas-y, j'ai décidé de prendre... Celle-ci, monsieur, que je trouve euh, vraiment... Euh... Ah ouais, ouais. celle-ci c'est celle qui est utilisée dans la petite bannière que tu m'as faite que oh, j'ai oui, fait okay. refaire par Evan okay. voici la bannière monsieur je la trouve très bien ouais. et donc du coup l'idée c'est surtout d'avoir euh, bah, deux photos différentes tu vois, la bannière ou souris mais la bannière c'est pas la plus voyante on le sait mais c'est pas grave au moins elle est là et euh, la PP qui elle sera beaucoup plus vue c'est une image de mon visage un peu authentique peut-être un poil moins chaleureux mais franchement je la trouve quand même pas mal c'est un visage qui exprime une émotion qui est correcte d'ailleurs tu sais que je le chope aujourd'hui, regardez cette photo, euh, je, je sors de chez le barbier, on m'a ouais, taillé au cutter. Hein oh la gueule donc franchement là on va aller dans les meilleurs endroits de YouTube de, dans un endroit où je ne suis pas allé depuis, bah, depuis des années du coup c'est ton profil YouTube etc votre compte Google oh là là regardez regardez regardez <rire> la folie donc euh, voici la future PP YouTube du Kaznani. je vais ajouter également la bannière avec ça et solennellement juste derrière je vais pouvoir cliquer comme ça et ce sera le le, le début d'un nouveau truc sur la chaîne, je dirais. Bon, après, c'est pas non plus l'événement du siècle, tu vois, mais je, je pense que c'est important, important de mettre en place ce genre de choses de temps en temps. Visible de partout, invisible hein, sur tous les appareils, visible sur téléviseur, OK. Donc là, juste là, la vidéo sort juste après. 3, 2, 1... <rire> Zach Nani devient Zach J'espère que vous suivrez également les vidéos de Zach C'est fini pour cette, pour cette Nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Cette semaine je suis en vacances en Croatie Ou en tout cas la semaine prochaine J'ai prévu des vidéos pour malgré tout Vous divertir quand je ne serai pas là N'hésitez pas à me dire ce que vous avez passé de notre travail En commentaire, on vous dit à la prochaine les amis Tu dis à la prochaine Thomas, Ciao, ciao les gars. bisous